Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, tu fais du sport à assez bon niveau, tu es à deux doigts de performer ou tu crois en toi et tu te dis, allez, je, je peux le faire et peut-être que je peux le faire, mais en même temps, il y a soit les études, en même temps, il y a soit le travail et tu as peur de mettre ta carrière soit professionnelle soit d'étudiant à côté pour euh, vivre ton rêve d'athlète de haut niveau et en fait cette vidéo aujourd'hui elle est vraiment importante pour moi parce que dernièrement avec, euh, avec un sportif qui est juste là en train de se professionnaliser il est vraiment à la limite de se professionnaliser à côté il a il a son emploi aujourd'hui mais son emploi lui prend tellement de temps et il arrive à un moment où si il veut se professionnaliser bah, il doit lâcher son emploi et en fait du coup on est arrivé à un moment où pendant cet entretien il commence à, à se dire ok mais là en gros si je lâche mon emploi euh, je lui dis ok qu'est qu ce qui se passe il fait bah j'ai peur en fait j'ai peur de derrière pas en retrouver etc et je dis ouais mais toi tu veux quoi et il me dit bah moi j'ai envie d'aller euh, au plus loin que je peux dans le sport et là je sais que l'équipe de France, c'est juste à deux doigts et à ce moment là j'aurais je, je pourrais avoir un salaire en tant que sportif et du coup, je suis arrivé sur euh, une question toute simple en fait. C'est déjà un, on a mis de la clarté, c'est-à-dire ok, t'as combien d'argent de côté Et euh, de voir toutes les possibilités, bien sûr, et qu'au pire du pire du pire, s'ils n'arrivent pas à avoir différentes aides qui peuvent être accordées pour ce style. Euh, bah, d'arrêt du travail et hein, pour s'engager à fond dans son sport au pire du pire du pire du pire je me retrouve sans revenu admettons et avec ça bah déjà avec cette clarté je peux m'entraîner combien de temps sans avoir de soucis avant de me dire ok bah là je dois reprendre du coup on a vu que bah, il avait en faisant vraiment attention en vivant au minimum mais en, en serrant la ceinture et en vivant que pour son sport il pouvait avoir euh, 10 mois d'avance donc rien qu'en faisant cette clarté là pff, ça lui a mis qu'au au pire du pire du pire si je n'ai pas d'aide bah, je peux lâcher mon boulot et pendant dix mois faire que du sport et bah et ça le fera en fait et au moins j'aurais pas eu de regrets et ensuite l'autre question que je lui ai posée derrière c'est s'il te restait que cinq ans à vivre aujourd'hui tu ferais quoi il me dit bah là je lâcherai direct mon emploi et je serai que mon sport que du rugby et du coup en fait juste en faisant ça et ben pff, ça lui a permis de lâcher et de se dire ok je vais tout donner. Donc c'est vraiment important, à chaque fois tu auras ces décisions à faire quand tu seras en évolution vers des challenges qui t'inspirent, entre des choses qui te feront peur, et il n'y aura qu'un pas entre ton rêve et euh, entre vivre ton rêve ou le lâcher, ce sera d'arriver à passer la peur. La peur est, est naturelle quand tu vas vers tes désirs, parce que ça permet de te dire ok fais gaffe, sois pas inconscient, il y a quand même plein de choses à mettre en place, et on ne lâche pas un emploi par exemple comme ça. Mais c'est naturel cette peur et c'est à toi de la dépasser. Alors attention, cette vidéo non plus euh, n'est pas un fantasme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo, mais si aujourd'hui tu t'entraînes euh, seulement trois fois par semaine, bah, c'est difficile d'atteindre ton rêve. Dernièrement, il y a une personne qu'on a refusée à l'entrée du programme euh, de l'Académie de l'Ordre Performance. Pourquoi Parce que son rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques en 2024. Et lorsqu'on lui a demandé « Ok, aujourd'hui, en fait, tu t'entraînes combien de temps dans ton club ?» Il m'a dit « bah J'ai pas de club. <rire> » Et du coup, en fait... À un moment donné, alors là, c'est peut-être nos croyances, mais à un moment donné, nous, en tant que, en tant que sportif, on sait que si tu t'entraînes pas 5 fois par semaine, euh, ça dépend après des sports, mais 5 fois par semaine minimum et parfois même 2 fois par jour, bah, ça va être très limité pour pouvoir franchir un step. Donc, attention à cette vidéo, ce n'est pas un fantasme. Est Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt déjà à t'entraîner tous les jours très très dur Et du coup, ensuite, à partir de là, c'est... Bah, est-ce que tu es prêt à lâcher tout ce que tu as juste pour faire ton sport. Si la réponse est oui à ça, prends à chaque fois la décision qui fait que euh, tu qu'une vie, qu'est-ce qui ferait qu'à la fin de ta vie, tu n'as eu aucun regret de regret Tu verras que finalement, les choses matérielles sont vraiment secondaires par rapport à toi qui tu es en train de devenir en tant qu'être humain.